Alors, rapidement, on est en direct de Port-le-Cat, la 13e université d'été du NPA. Donc, on termine de se mettre en place pour le meeting. Meeting d'ouverture de la campagne de Philippe Poutou c'est que nous sommes complets et qu'il y a... aux conséquences désastreuses sur le plan humain, sur le plan social, 4 millions de morts, des centaines de milliers d'emplois supprimés, des dizaines de milliers de personnes à la rue, une précarité qui a augmenté pour, pour beaucoup. Un an et demi où Macron et son gouvernement nous conduisent chaque jour toujours plus loin dans l'impasse avec leur gestion de la crise sanitaire. Des mois de travail, notamment pour les hospitaliers, mais pas que, sans protection des confinements, des couvre-feux qui s'enchaînent accompagnés de mesures et de lois toujours plus liberticides. Avec ce mois de juillet, le point d'ordre, avec ce pass sanitaire qui non seulement restreint nos libertés, mais qui va conduire à un contrôle quotidien toujours plus important dans la société, et avec à la clé des suspensions et des licenciements, bien, si rien n'est fait, ce qui est bien évidemment inacceptable. Ce pas sanitaire, un pas, encore un pas plus loin que les confinements, que les couvre-feux, mais qui ne sortira pas plus de la pandémie, c'est la pire méthode, en vérité, pour vacciner massivement. En effet, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des craintes, quand ceux qui vous l'imposent sont les mêmes qui pendant des mois vous ont envoyé bosser sans protection, vous ont envoyé bosser malade, vous ont menti, vous ont dit se protéger, ça ne servait à rien. Vous dit que l'épidémie n'allait pas arriver chez nous. Ils nous ont envoyés au front et désormais ils veulent nous renvoyer chez nous pour ceux qui ont encore des doutes sur la vaccination. En vérité, ceux eux qui ont ouvert grand les portes aux complotistes et à l'extrême droite. C'est le résultat de leur politique qui nous conduit dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Comment croire ceux qui, comme les gouvernements précédents, ont détruit patiemment, minutieusement, l'hôpital public, le système de santé dans son ensemble et l'intégralité des services publics Et ceux qui continuent à le faire au quotidien, depuis le début de la pandémie. Pas un seul lit n'a été créé, pas un seul poste n'a été ouvert. Quand on vous dit l'inverse, on vous ment. Les fameux lits de réanimation qui ont été créés sont des lits qui ont été transformés. Comment croire ceux qui vous disent que l'hôpital a tenu face à la crise, quand on sait des dizaines de milliers de personnes n'ont pas eu accès aux soins, n'ont pas encore aujourd'hui accès aux soins, ne peuvent pas subir leurs traitements qui sont pourtant indispensables, notamment contre des maladies chroniques. Il y a bien eu un prix de patients. Je disais l'année dernière ici même que ce gouvernement avait du sang sur les mains. Ils ont aujourd'hui encore plus. Ils ont failli. Ils ont tous failli, et c'est le système capitaliste dans son ensemble, par sa nature incompatible avec la santé, la survie, l'intérêt de la majorité de la population qui a failli. Nous, on le dit depuis longtemps, nos vies valent plus que leurs profits. Les profits sont incompatibles avec la survie de notre camp social. Nous, on le dit depuis longtemps, mais aujourd'hui, on a une fenêtre. On a une fenêtre parce que beaucoup autour de nous l'ont également vu. Il faut maintenant qu'on saisisse l'occasion pour développer, pour avancer tout ce qu'on raconte depuis des années. Nous sommes évidemment pour la vaccination, mais la vaccination accessible à toutes et tous, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Une vaccination massive sans lever des brevets nous conduirait à avoir l'intégralité de la population vaccinée dans 57 ans, au rythme actuel, elle est de 1 ou 2% dans la majorité des pays pauvres. Donc oui à la vaccination, mais la vaccination accessible à toutes et tous avec la levée des brevets. Ça passe aussi par la réquisition de l'intégralité des industries pharmaceutiques. Ça passe également par des moyens massifs investis dans la santé, dans les services publics, dans leur ensemble, et certainement pas des moyens qui arrivent dans nos hôpitaux, 60 millions par mois, pour embaucher des vigiles qui vont contrôler les passes sanitaires des personnels et des patients à la porte des hôpitaux. Visiblement, quand il y a besoin d'argent, on le trouve, nous l'argent, on, on veut qu'il aille pour les personnels hospitaliers, pour ceux qui soignent le quotidien, et certainement pas pour financer des vigiles dans nos hôpitaux. Ces mesures, elles ne sont pas isolées les unes des autres. Elles font partie d'un plan d'urgence, notre plan d'urgence, un plan d'urgence anticapitaliste contre cette pandémie, contre ce gouvernement et contre ce système. Depuis un an et demi, le mouvement ouvrier est affaibli. Une absence quasi totale d'initiative par rapport à tout ce qu'on a pris dans la gueule. Concernant notamment les mesures autoritaires qu'on a subies, qu'on continue de subir et qui s'accroissent, et concernant également la nécessité de s'organiser pour obtenir les moyens dont on a besoin dans l'intégralité des services publics. Depuis six semaines, les positionnements ont été globalement corrects, mais malheureusement, rien n'a été concrétisé sur le terrain de la part du mouvement ouvrier organisé. Il faut désormais impérativement reprendre l'initiative, reprendre le terrain. Ce n'est absolument pas possible d'attendre le 5 octobre pour se mobiliser. Sinon, ce sera catastrophique à tous les niveaux. Le débat n'est pas tant. Y aller, y aller individuellement ou par petits groupes, mais de clairement reprendre le dessus, réussir à organiser massivement autour de nous sur l'ensemble des mesures que j'ai précédemment évoquées. Parce que d'ici quelques jours, les licenciements, les suspensions en grand nombre, elles vont commencer à tomber, notamment à l'hôpital, où pourtant on manque de personnel, on va donc renvoyer des gens chez eux pour qu'ils parce qu'ils n'étaient pas vaccinés ou en cours de vaccination, parce qu'ils ont encore des doutes. On va les renvoyer chez eux, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va fermer des lits, ça veut même dire qu'on va fermer les hôpitaux. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas non plus accepter que des patients soient privés de soins parce qu'ils ne présentent pas un pass sanitaire. Il est hors de question et c'est un appel qu'on fait à l'ensemble de nos collègues de contrôler les pass sanitaires des patients quand ils se rendront dans les hôpitaux. La fatigue, évidemment là, c'est la quatrième vague. Dans certains hôpitaux, le taux d'arrêt maladie a atteint les 70% la semaine dernière. Mais la colère est également là, et pas seulement à l'hôpital. En dehors des murs de l'hôpital, mais évidemment que le rôle de ces personnels, il est crucial. Le gouvernement a entrepris, notre, a entrepris nous diviser. Il faut qu'on réussisse à enrayer cette division orchestrée pour nous faire perdre. Nous pouvons réussir à reconstruire ces collectifs qui dorment, pour beaucoup mais qui sont existants. Nous pouvons les relancer, ces collectifs de travail, ces collectifs de collègues, les syndicats, les, les personnels de France entière peuvent se remobiliser. Nous devons le faire dans les semaines à venir. C'est notre responsabilité, y compris bien sûr avec la question de la grève, pas que contre le pass sanitaire évidemment, mais pour des moyens de bien soigner. C'est à disant que cette pandémie va se poursuivre. Il est donc primordial d'organiser la lutte. Il est primordial également de redonner espoir, de redonner confiance dans le fait qu'une autre société, un autre monde est possible et indispensable. C'est notre responsabilité en tant qu'anticapitaliste. La bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir l'exprimer à grande échelle, plus largement que d'habitude, avec la campagne de notre camarade Sylvie Poudou. Et euh, de la LDH avocat, avocats, avant <rire> tout, euh, viennent discuter de tout ça avec nous. Merci à lui d'être venu. Je suis un peu intimidé de parler d'abord en monde, et surtout avec vous, parce que j'ai l'habitude de parler devant le public. La première fois que j'ai pris la parole en public, c'est travailleurs sur papier et avec la section euh, Paris Centre euh, du NPA. Donc il n'y a pas grand monde qui le sait, et donc ça me fait euh, assez étrange de revenir parmi vous euh, quelques années plus tard pour vous parler de liberté. Pourquoi je vous parle de liberté parce que, euh, parce que finalement euh, on se rend compte que le, le libéralisme et les libertés sont, euh, même s'ils ont la même racine, sont assez antinomiques. Et ne peuvent pas fonctionner ensemble du Et on se rend compte euh, assez facilement que euh, le système capitaliste euh, a plutôt tendance à réprimer les libertés à chaque fois qu'il y a une contestation sociale. On parle euh, évidemment des quartiers populaires avec des euh, brigades anticriminalité de qui ont euh, commis une répression euh, terrible depuis toujours à l'égard euh, des personnes euh, issues de l'immigration récemment le mouvement des Gilets jaunes, qui a subi, alors même qu'il voulait montrer une contestation sociale par rapport à cette précarisation toujours plus importante, à cette augmentation des inégalités toujours plus importante. Eh bien, on, on, on leur a répondu quoi On leur a répondu euh, par part des grenades, avec euh, des mains arrachées. On leur a répondu par euh, des LBD, des flashballs, avec euh, des éborgnements. On l'a répondu avec la matraque, et puis on leur a répondu également avec des lois de plus en plus euh, liberticides. On nous retire progressivement nos libertés, et on établit un, un système de contrôle social de plus en plus euh, sévère. On le voit, on l'a vu d'abord avec la loi de sécurité globale récemment, mais c'est une accumulation de lois sécuritaires euh, depuis un certain moment. Pourquoi Parce que, eh bien. Euh, a chaque fois qu'on a des libertés, celle de manifester par exemple, eh bien, on, on arrive à contester et on arrive à contester un pouvoir politique de plus en plus euh, libéral. Et, et, et évidemment le libéralisme ne fonctionne pas avec ses libertés et veut restreindre nos libertés. Alors on a fait des lois, euh, la loi dite anti-casseur, pour nous euh, empêcher par exemple euh, d'avoir le visage de stress que euh, partiellement dissimulé et donc on pouvait être envoyé en prison simplement euh, parce qu'on voulait se protéger des gaz macronogènes. Qui était devenu permanent dans les manifestations, il n'y a plus une seule manifestation où on n'est pas imbibé de gaz lacrymogène. Parce que c'est normal par rapport au droit de manifester. Il n'y a plus euh, une seule manifestation où on peut venir en famille. Il n'y a plus euh, de poussettes dans euh, les manifestations. Même le 1er mai. Donc, euh, des lois de plus en plus euh, répressives, et on l'a vu avec le droit de sécurité récemment, avec euh, cette volonté d'instaurer. Euh, et alors, l'interdiction de filmer les policiers, pourquoi est-ce qu'on veut interdire de filmer les policiers Tout simplement parce qu'on veut empêcher au public de voir les violences policières qui sont commises contre les manifestants, contre les gilets jaunes, pour ceux qui ont perdu leur vie, leur travail à cause de ces débordements et de ces mutilations. On a voulu instaurer les drones, on a voulu mettre au-dessus de nos têtes des caméras aéroportées pour nous surveiller en permanence depuis le ciel, alors qu'il y a déjà de la vidéosurveillance partout, alors qu'il y a déjà des caméras sur les uniformes de fonctionnaires de police. On veut nous avoir en permanence sous les yeux de l'État, et on ne veut pas que l'on puisse regarder le fonctionnement de l'État. Et pourtant, pourtant, il y a certaines victoires, et on l'a vu pendant la loi sécurité globale, il y a eu une contestation sociale qui a... Alors, ça a été compliqué. Au début, c'est parti de pas grand-chose. Et puis, euh, finalement, on s'est retrouvé beaucoup dans la rue. Et on a eu une victoire. Alors, pas forcément grâce à la rue, pas forcément uniquement politiquement, mais également grâce au droit, grâce au Conseil constitutionnel. On a fait les recours et on a pu obtenir une censure d'un certain nombre de dispositions. Pas toutes. Mais ils veulent les remettre. Et en septembre, il va falloir y revenir. Parce que le travail est incessant. Voilà ce que je suis venu vous, vous dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué, avec euh, la crise sanitaire il y a un effet d'opportunisme, il y a euh, une possibilité d'utiliser les mesures sanitaires pour restreindre encore plus nos libertés, on l'a vu avec euh, l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, avec euh, l'instauration préalablement de l'état d'urgence sécuritaire, avec des mesures d'assignation à la résidence, de perquisition administrative, notamment contre les personnes en raison de leur profession musulmane, puis avec l'état d'urgence sanitaire contre toute la population, tout le monde a été certes confiné, mais après, avec des contraventions décidées par les fonctionnaires de police en permanence, il y a une véritable volonté d'habituer toute la population à la soumission. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils veulent, c'est délibéré, et on peut se battre tout ce qu'on a déjà gagné, et on continuera à se battre. Voilà ce que je voulais vous dire. pourquoi. Persuadé. Je suis persuadé, je absolument persuadé qu'avec la politique et avec le droit, on peut y arriver. On peut mettre à bas un système totalement inégalitaire et on peut mettre à bas un système qui peut restreindre l'exécution de liberté. Bravo. De manifester. pas de manifester État d'urgence, État policier On nous empêchera pas de manifester policier On nous empêchera pas de On nous empêchera de Il y a les violences policières, il faut évidemment les combattre, le NPA et ses militantes, et ses militants ont toujours été dans ces mobilisations-là, mais il y a aussi la violence euh, sociale, la violence des patrons, la violence de l'État face aux salariés. Et euh, pour euh, en parler euh, dans ce contexte-là, euh, je donne la parole à Damien Cheminot. Bonsoir à, Bonsoir à toutes et tous. Euh, donc effectivement, comme le disait Sandra, pour essayer de... Discuter de la situation un peu du monde du travail dans cette pandémie face à la crise sanitaire et la crise sociale. En fait, pour beaucoup de cheminots comme pour beaucoup de travailleurs du pays, l'annonce du passe sanitaire le 12 juillet dernier a fait l'effet d'une provocation supplémentaire. Alors, ce n'est pas forcément le problème de, si vous voulez, l'accès au resto ou au cinéma qui a le plus choqué. En fait, dans mon service, par exemple, on commence avec des au beach et en 2020, l'année dernière, la direction a fait payer en fait euh, aux cheminots eux-mêmes la baisse du nombre de trains euh, du fait des périodes de confinement en retirant certains mois jusqu'à plusieurs centaines d'euros sur les payes. Alors euh, bon, comme beaucoup d'autres euh, travailleurs, hein, pour euh, les collègues ce qui limite en fait l'accès euh, au resto, euh, ce qui nous en empêche euh, l'accès, c'est plus euh, le passe monétaire, dirais qui, euh, qui se est euro, en fait en hein, euros Et notre, euh... Notre liberté, comme le disent certains manifestants, elle bah, est monnayée et proportionnelle à nos salaires, ça dérompt pas. Alors ce qui a énervé, euh, c'est qu'on a vite compris en fait que l'entourloupe, qu'il y avait une entourloupe et qu'on était dans le viseur. Parce qu'en fait, en bout de chaîne, c'est sur nous que ça retombe, sur les salariés qui sont en première ligne. Un peu comme quand le gouvernement avait imposé le port du masque à bord des trains et où c'était aux cheminots de le faire respecter à bord des trains, avec toutes les tensions sociales que ça pouvait, euh, qui pouvaient en résulter. Et là, c'est rebelote, c'est à nous les cheminots, dans les trains, dans les gares, qui sommes sommés de nous démerder avec des consignes absurdes, contradictoires, inapplicables de vérification du pass sanitaire. D'ailleurs, est-ce qu'on est, qu est concerné ou pas nous-mêmes Les cheminots, bon, bah, allez savoir, hein. un conducteur de train, par exemple, il ne serait pas soumis au pass sanitaire quand il conduit son train. Mais quand il le prend, quand il prend un autre train, en tant que voyageur pour se rendre sur le travail, là, ça serait le cas. Et alors, on a des petits chefs, plus malins que les autres, sans doute, qui ont commencé ici et là à discuter, à interroger les collègues pour savoir l'état de leur situation vaccinale, pour savoir s'ils pourraient ou pas se rendre sur leur lieu de travail. Et on voit déjà prendre les sanctions, si jamais ils ne pouvaient pas. C'est justement deux mois de suspension sans salaire qui sont prévus par la loi. Jusqu'au licenciement, puisque Elisabeth Borne elle-même a tenu à rappeler effectivement que, comme dans les hôpitaux, c'était certainement pas à exclure, un pass sanitaire qui finalement pourrait bien se transformer en passe euh, licenciement. Alors oui, on est avec ceux qui sont en colère, qui sont enragés, tant par les manœuvres minables de Macron que par la gravité de cette pandémie, comme par exemple l'illustre euh, de manière assez tragique en fait euh, la situation aux Antilles euh, en ce moment. Ce gouvernement il fait délit. En réa et en même temps, il nous explique qu'il faut respecter les gestes barrières. Il impose le port du masque obligatoire mais sans en fournir aucun. Il impose le passe sanitaire après avoir retardé pendant des mois la vaccination pourtant archi nécessaire dans cette situation. En fait, il n'a pris aucune mesure sérieuse face à cette crise. Rien à part envoyer chacun à sa responsabilité individuelle. En fait, ce genre de discours de culpabilisation, on les entend tous les jours au boulot. Quand ça va bien, c'est toujours grâce au patron. Et puis, euh, dès qu'il y a un souci, dès que ça coince dans l'entreprise ou qu'il euh, y a des difficultés économiques, c'est la faute des travailleurs. Nous, dans la boîte, il nous faut bosser jusqu'à l'os avec du matériel vieillissant, avec euh, un sous-effectif permanent, mais en cas d'accident du travail, c'est parce qu'on n'a pas respecté les consignes de sécurité. Et on n'embauche pas, évidemment. Au contraire, c'est une suppression de postes à gogo qui pleuve. On n'investit pas, on multiplie les réunions managériales sur la qualité de vie au travail. Mais c'est une blague, puisqu'il nous demande toujours d'en faire plus avec de moins en moins. Alors, il nous parle de responsabilité face à la crise, mais jamais de la leur, jamais de celle des actionnaires, des milliardaires qui dirigent l'économie. Et d'ailleurs, en parlant de responsabilité, en réalité, Macron, il a la mémoire un petit peu courte. Parce que qui a été bien responsable au début de la pandémie Qui a permis en réalité que des mesures de protection collective soient prises En réalité, ce sont les travailleurs. Parce qu'il a fallu bien des droits de retrait, des grèves répétées dans le secteur des transports, à grand à Péomix, à la à la RATP, pour que je n'ai pas de salariés qui se retrouvent à prendre des tickets de qui alors qu'il y avait un virus mortel qui circulait. Il a fallu des mobilisations collectives de postiers, des droits de retrait massifs, pour refuser de bosser sans protection dans les ateliers, alors qu'il y avait des cas Covid déclarés, et que les chefs y cachaient les chiffres en réalité. Et à l'époque, je me souviens, dans certains ateliers, des, des camarades racontaient ça, c'était les chefs eux-mêmes qui disaient que c'était certainement pas une petite griffette, je cite, comme le Covid, qui allait empêcher le travail de se faire. Dans l'éducation nationale, il a fallu des grèves d'enseignants, de profs pour obtenir des dédoublements de classes, seuls à même d'appliquer un semblant de protocole sanitaire. Dans l'Est de la France, on a des collègues cheminots qui ont réussi à imposer que certains trains de marchandises, non essentiels justement, ne roulent pas pendant la nuit pour ne pas s'exposer au virus. Vous imaginez des cheminots qui commencent à décider de ce qui roule ou non sur les voies ferrées de ce pays En réalité, au travers de toutes ces résistances, non seulement on a montré que les travailleurs étaient responsables pour toute la société, mais en plus on a touché du doigt ce serait en fait une autre organisation sociale où on contrôlerait la production en fonction des intérêts généraux de la population. Dans cette pandémie, il a fallu, et il faudra qu'on continue à se battre sur tous les fronts. le gouvernement il vient d'annoncer une nouvelle attaque sur les retraites, il faudrait bosser jusqu'à 64 ans, Bruno Le Maire a déclaré, je cite, « Nous sommes l'un des pays européens » où l'on travaille le moins longtemps, et ce n'est pas suffisant pour renforcer la prospérité des générations qui viennent. En réalité, c'est une fake news. La France est au-dessus de la moyenne européenne en termes de temps de travail, et huitième sur 28 en termes de productivité. Si Bruno Le Maire se dire ça, c'est du moins de la propagande patronale pour nous pressurer toujours un petit peu plus. À la SNCF, on y a droit tous les jours, au nom de l'ouverture à la concurrence qui se prépare dans le transport régional, qui va en fait mettre en concurrence les travailleurs entre eux pour tirer toutes les conditions de travail vers le bas, c'est au nom de la compétitivité, compétitivité qu'on en impose. C'est au nom de cette même compétitivité qui sert de justification aux délocalisations et aux fermetures d'usines, comme celle que Philippe a combattue pendant plus de 10 ans à Bordeaux. Autre exemple plus récent, l'usine de PSA d'ouvrain dans le Nord. Carlos Tavares, le PDG du groupe PSA, il vient de faire une tournée il y a quelques mois des usines européennes du groupe pour expliquer aux ouvriers que les Français n'était pas assez compétitif face aux Polonais. Il a expliqué aux Italiens qu'ils n'étaient pas assez compétitifs par rapport aux Français et que finalement tout le monde n'est pas assez compétitif par rapport aux Marocains qui bossent eux pour 200 euros par mois. Cette démagogie patronale, c'est bien la preuve que si on veut sauver nos emplois, il ne faudra pas se laisser diviser. Il faudra au contraire réussir à converger tous ensemble et pas boîte par boîte, chacun derrière son prétendu projet industriel qui au final serait la guerre du tous contre tous. C'est ce qu'on mettra en avant dans notre campagne, l'interdiction des licenciements et les moyens pour pouvoir y parvenir. Et dernièrement, les initiatives de regroupement des luttes qui ont pu avoir, les manifestations à quelques milliers de personnes, et l'initiative notamment des équipes de la CGTTUI, ont été bien salutaires dans la situation. Alors, je finis sur un mot. C'est vrai que la situation, elle est compliquée. D'un côté, on a des syndicats qui nous voient, qui s'inclinent, qui négocient, qui seront même reçus dans les salons élyséens le 1er et le 2 septembre. De l'autre, on a eu les manifestations de cet été qui expriment une colère contre le gouvernement, certes, mais où la présence dans l'initiative de l'extrême droite nous pose problème. Mais on n'est pas démunis dans cette situation et face à ce qui arrive. Il n'y a pas plus de deux ans, en pleine grève contre la réforme des retraites, je me souviens avec des collègues, on affichait sur la gare de l'éléphant une banderole, les privilégiés, cette 440. Cette grève, elle montrait la voie à suivre pour les travailleurs. Cette grève interprofessionnelle, comme on disait à l'époque. Je me souviens même dans les âgés de grévistes de la SNCF, on se faisait engueuler par les collègues quand on parlait de grève de chinois, Parce disaient non, non, c'est une grève de salariés publics privés tous ensemble. Et c'était aussi la réalité des liens qui ont été construits dans la grève. Et tout ce qui s'est passé à ce moment-là, on a réussi à montrer que ce n'était pas les Le Pen ou l'extrême droite qui peut tenter en ce moment de reprendre la rue, qui était l'opposition à Macron. Non, c'était les travailleurs en lutte qui étaient capables de le faire reculer. Et tout ça, ça n'a pas été effacé par une pandémie, bien au contraire. Alors oui, je crois qu'on peut aussi avoir confiance dans l'avenir, dans la capacité des travailleurs à retrouver le chemin des luttes, dans nos capacités aussi en tant qu'organisation, à mettre toutes nos forces à la rentrée pour aider à cela. La recette, cette grève contre les retraites, qui a permis d'enterrer le projet pour l'instant, et bien la recette, elle nous l'a donnée, et c'est ce chemin-là qu'il faut retrouver. Merci. Marine, et tu dois me ouais. okay. Cet été a été marqué par plusieurs événements climatiques catastrophiques. D'où je viens, en Californie, le deuxième plus gros incendie de son histoire dévasse depuis plus d'un mois la région. 300 000 État ont brûlé, plus de 1000 bâtiments ont été détruits et le feu continue à grossir en taille. Ou des villes en Chine qui ont reçu l'équivalent d'un an de pluie en trois jours. Les, ces deux exemples sont parmi plein d'autres. Aujourd'hui, qu'on soit jeune ou travailleur, ça devient de plus en plus clair que l'état de la planète que, euh, que l'état de la planète met en danger la survie de l'humanité et des espèces animales. Une partie grandissante de notre classe perçoit que le système dans lequel on vit ne profite, à une à ne profite pas à une majorité, mais à une minorité capitaliste qui est responsable de cette crise écologique. Ce sont 10% des plus riches... Dans le monde qui produit 52% des émissions de CO2, pendant que 50% les plus pauvres font que 7% de ces émissions. En France, on n'est pas épargné. Total est le premier émetteur de gaz à effet de serre du CAC 40. Il produit 458 millions de tonnes de CO2 ce qui est équivalent à la totalité des émissions de la France dans une année. Mais Total n'est pas le seul avec dans ce bilan. Le BNP, la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole font pareil. Donc quatre entreprises sur 40 émettent tous la même quantité d'émissions que toute la France chaque année. Le 9 août 2021, le GIEC a publié un rapport... Qui montre que si nous continuons à ce rythme-là, la planète se réchauffera de 4 degrés à la fin du siècle, avec des conséquences désastreuses dès 2025. Où en est la France dans cette lutte mondiale Oxfam France, en mars 2022, a démontré que les trajectoires du 440, avec les divers investissements comme Total, qui construit quand même des pipelines en Ouganda, nous amène vers une augmentation d'au moins 3,5 degrés à la fin du siècle. Pour nous, concrètement, c'est quoi les conséquences de ça 40% de plus de feux de forêt en France, cinq fois plus d'inondations dans des villes comme Nantes, 21 à 94 jours de vagues de chaleur en région parisienne. Aujourd'hui, on n'en a que 7 par an. On a une planète qui va vers la crise catastrophique, qui aura des impacts sans précédent sur l'humanité, due au capitalisme. Et eux, ils tirent profit de cette crise écologique, mais aussi de cette pandémie qu'on en parle. Pendant la crise, les 32 plus grosses multinationales se sont enrichies de 109 milliards d'euros, tout en contribuant 70% des gaz à effet de serre du monde. Les fortunes des 25 personnes les plus riches du monde a augmenté de 255 milliards de dollars entre mars et mai en pleine crise sanitaire. Ils s'enrichissent aux dépens de nos vies et de la planète. Nous laissent un futur cataclysmique et propose quoi dans tout ça Le gouvernement français a déclaré, euh, prendre au sérieux hein, le rapport euh, du, du GIEC. Mais bon, rappelons quand même que le gouvernement, se, le même, en début 2021, ils s'étaient félicités d'avoir baissé 1,7% des émissions en 2020. Mais bon, ils oublient quand même d'écrire dans leur tweet qu'ils ont modifié à la baisse ces chiffres pour être sûrs de les atteindre. Le gouvernement français, tout en même temps, tout ce qu'il propose, c'est une loi contre le gaspillage qui interdisent les touillettes à café plastique en 2021. Mais les capitalistes, ils proposent quoi On pourrait leur demander. Oh, un exemple, c'est quand même le patron d'Amazon qui part dans l'espace et en remerciant les travailleurs de, de l'entreprise de lui permettre d'avoir les milliards à dépenser pour le faire de Jeff Bezos nous démontre clairement que la classe dominante n'a rien à faire de nos vies et défendront toujours leurs intérêts de classe, même devant une crise climatique qui impacte l'ensemble de l'humanité. Tous ces chiffres et ces églosants ne sont pas pour nous rendre fatalistes, mais pour renforcer notre conviction que l'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage. <rire> Bravo. Bravo You Jeune, on veut proposer à l'ensemble de la jeunesse de ne plus rester dans le constat de cette situation, ni dans la frustration contre un système qui nous mène droit dans le mur, mais d'être de celles et ceux qui se battent pour notre avenir, en clenchant un bras de fer avec le gouvernement et les capitalistes, avec l'ensemble de notre classe. Contre la crise du capitalisme qui va que s'aggraver, nous devons dès demain regrouper l'ensemble des jeunes qui se retrouvent dans l'anticapitalisme pour nous donner les moyens de construire un mouvement d'ensemble qui sera prêt dès demain à participer aux bagarres interprofessionnelles. Il est être dès la rentrée avec, dans, avec la jeunesse étudiante et lycéenne et prend tout notre part à regrouper et à organiser la contestation sociale. Il faut être avec la jeunesse ouvrière pour se battre et les licenciements aux côtés des entreprises comme les TUI et les PPG et bien d'autres en lutte depuis plus d'un an pour l'interdiction des licenciements, se saisir pleinement de cette colère qui existe pour enclencher des bagarres locales dans nos lieux d'études et de travail et se mettre en lien avec le monde du travail pour se doter d'une véritable plan de bataille. La perspective et la nécessité d'une autre société opposée au capitalisme se construira dans ces luttes de la jeunesse et du monde du travail. Et je finis sur ça. Dès demain, notre touch est de représenter cette colère qui existe dans les jeunes, de la regrouper dans l'action. Et face à ceux qui nous précarisent, et nous les surexploitent et nous volent notre avenir, nous pensons qu'il faut construire un parti pour la révolution, qui mettra fin à l'exploitation, l'oppression et les classes dominantes. Une société communiste où tous les jeunes et les travailleurs décident de tout car nous ne voulons pas être une génération sacrifiée, nous voulons être une génération de révolution. <rires> <rires> <rires> là aussi notre contradiction. On y va quand même, on se présente, comme si on entendait des voix, comme si le peuple nous demandait. Voilà. Mais, euh, donc ce sont des hésitations. Et les hésitations supplémentaires, c'est qu'il une situation politique qui est euh, peut-être, à notre avis en tout cas, plus compliquée, plus difficile, plus pénible. Hein, on voit les reculs, les reculs sociaux, les reculs politiques. On voit euh, peut-être un affaiblissement global des forces militantes, euh, qu'elles soient syndicales, associatives. Donc du coup, on se retrouve dans une situation Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait Et finalement, la conclusion de tout ça, ben, c'est de dire ben, on y va. On y va, on y sera. Ça a été écrit, vous avez vu, sur les verres de bière. On sera là. Euh, on sera là, mais euh, en fait, sans hésitation, euh, malgré tout ce que je disais, malgré toutes les difficultés qu'il y a, euh, qu'on peut discuter, qu'on discutera encore. Mais on y va parce qu'il n'y a aucune raison qui ne manque pas d'y être. Parce que c'est un moment politique important. Et euh, ce serait trop con de ne pas pouvoir saisir cette occasion-là et d'exprimer toute la révolte qu'on a contre ce système-là, d'exprimer la dignité dont on a besoin de nous pour notre plan social, d'exprimer les aspirations, des perspectives qui sont le rejet de ce monde-là, un autre monde, et puis de montrer qu'il y finalement tous ceux qui résistent aujourd'hui, toutes celles et ceux qui se battent en raison. Et c'est ça qu'on veut faire entrer dans la campagne. C'est à la fois la colère, la révolte, les luttes, et de faire euh, euh, donc entrer dans la campagne, et puis de défendre une perspective qui soit tout autre que celle de la résignation, celle du vous avez vu les calculs, le moins pire, on va prendre celui-là, ça ne sera peut-être pas trop mal, ou celui-là, ça peut être un super président finalement. Ben non, on a autre chose à défendre, d'autres perspectives, et c'est pour ça qu'on a envie d'être là, c'est pour ça qu'on y tient, et d'une certaine aussi, il y a une sorte de fierté d'être là, euh, parce que c'est un, un endroit où on n'est pas désiré. Hein, bon, Sandra parler euh, de, de la barrière des 500 parrainages, mais au-delà de ça, ce n'est pas un terrain de jeu qui est fait pour nous. Euh, on a l'impression, et c'est sûr, hein, ils veulent rester entre eux, tous ces grands cadors, hein, qu'ils soient de droite ou de gauche ou de droite. Et, euh, et être là, c'est un peu comme si on forçait une c'est comme si on avait des séministes et tout ça, et ça, ce gouvernement, il l'a fabriqué, il a aidé à ce son... qu'on soit dans cette situation-là, donc il y a toute cette œuvre-là, qu'on conteste, qu'on combat, et il euh, y a une urgence à défendre justement nos droits démocratiques et donc d'arriver à, à aller à l'encontre de cette euh, logique liberticide. Et à côté de ça, évidemment, il y a toute l'œuvre antisociale de ce ultralibérale, ultralibéral avec toute cette arrogance qu'on voit avec Macron, qu'on voit avec tous les ministres, hein, euh, qui sont plus ou moins nuls d'ailleurs, plus ou moins incompétents, mais euh, d'une arrogance, d'un mépris social extraordinaire. Alors, ok, c'est n'est pas eux qu'on inventé. on se rappelle quand même de la bande de Sarkozy, de la bande de Hollande, maintenant on a la bande de Macron, mais euh, ça va toujours plus loin. Et euh, dans un contexte évidemment de rapport de force qui est de plus en plus difficile pour nous, et on a l'impression qu'ils se lâche de plus en plus et que leur arrogance, leur mépris, bah, il l'étale d'autant plus facilement. Donc euh, ce gouvernement-là, on a envie de se continuer de combattre et de dénoncer à la fois son activité, son action antisociale ultralibérale, et, encore une fois, son action liberticide. Mais au-delà de ce gouvernement-là, ce n'est pas, pas juste des c'est ce n'est pas juste Macron, ce n'est pas juste Armanin, ce n'est pas juste euh, du commun D'ailleurs, quand on cite les noms, on a l'impression d'avoir de, de, une liste de justiciables hein, euh, bah, C'est un gouvernement, mais en fait, c'est un regard de brigand, encore une fois. C'est les riches, les ultra-fortunés, hein, ça a été un peu dit par il y a eu quelques noms qui sont sortis, hein, c'est cette classe sociale, cette classe de possédants, cette classe capitaliste, et donc derrière, évidemment, c'est ce système-là. Donc on est contre un gouvernement, mais contre un camp qui défend, hein, qui sert. Hein, de manière euh, complètement dingue, euh, on l'a vu avec la crise sanitaire notamment. Et donc c'est euh, à la fois combattre ce gouvernement-là, puis essayer de discuter encore une fois de, de comment on est confronté nous, notre camp social, euh, à une structuration de la société, une structuration de pouvoir, de domination, celle d'un camp, d'un camp de, de, de camp des riches, des camps des capitalistes, contre notre camp social. Donc c'est pour ça que la bagarre contre le gouvernement, et c'est pour ça que la critique qu'on veut faire sur ce gouvernement-là, c'est une critique politique du système, parce que c'est la critique d'un gouvernement au service des riches, au service d'une classe sociale et, euh, et on est obligé pour s'élancer euh, ben, si mieux pour changer la donne ben de poser poser problème au-delà de la question de la gestion politique, c'est la question donc, de la gestion des sociétés par ce plan social donc ça, ça nous motive et donc ça, j'en viens à discuter un peu de, de ce capitalisme, même si ça a été dit jusqu'à présent, de la brutalité de ce système, où là on a eu récemment, en fait, deux exemples euh, il y a celui euh, de, de ces derniers jours, de l'Afghanistan euh, L'Afghanistan, ça se passe pas en France, évidemment, mais bon, de toute façon, le présidentiel, il faut qu'on discute de politique internationale, puisque le président, si jamais on y est, euh, on aura une fonction de ce côté-là, il faudrait qu'on s'en occupe. Mais euh, cette question-là, de toute façon, euh, l'histoire, le sort de, de, du peuple afghan, la victoire des talibans, ça a permis aussi de rediscuter de tout ça, de cette, de, des interventions militaires. De, des pays impérialistes, des interventions soi-disant euh, humanitaires pour aider les peuples contre justement les intégristes, contre le terrorisme, et au bout du compte, après des années de guerre, je crois que c'est une vingtaine d'années d'intervention militaire en Afghanistan, mais on peut aussi se rappeler de l'Irak, hein, de tas d'autres situations, et au bout de ces années-là d'intervention, qu'est-ce qui se passe Les talibans reprennent le pouvoir, et c'est la débandade des pays impérialistes où les États-Unis sont en train de se démerder comme ils peuvent, ou même Joe Biden, il dit Oh, c'est la pire des évacuations que j'ai connu, ouais, mais bon, c'est la pire des situations pour le peuple afghan aussi, et donc, cette discussion-là... Ça montre les logiques imparélistes, ça montre euh, plus que l'inefficacité des interventions militaires, ça montre la saloperie de ce système où les interventions militaires, c'est des interventions de gendarmes, c'est des interventions de contrôle politique et de soutien à des pouvoirs qui sont contre les peuples de toute façon. Donc c'est pour nous l'occasion d'exprimer une totale solidarité et soutien à la population afghane qui aujourd'hui est victime certainement d'une nouvelle période de terreur. Mais par rapport à ça, on a envie de réagir aussi à, d'une part, la réflexion de Macron, vous avez vu qu'en État d'Imbangane, sa la première inquiétude, c'est l'afflux des réfugiés. C'est pas le sort fait aux femmes, c'est pas les militants démocrates qui vont se retrouver en toile ou qui seront exécutés. Euh, c'est la question de l'afflux éventuel des, des, des réfugiés. C'est vrai qu'il y aura certainement des réfugiés. Donc ça, c'est évidemment euh, l'exemple, encore une fois, d'un gouvernement qui est capable d'aller sur des terrains euh, réactionnaires, euh, xénophobes, avec euh, une absence totale de, de solidarité. Et en, on voit l'opportunisme d'un pouvoir comme ça, qui va sur des terrains donc, de l'extrême droite. Et donc ça montre aussi tout le danger qu'il peut y avoir aujourd'hui, euh, de, de par ces, ces régimes-là, et, et donc de l'évolution de la politique des capitalistes. Et donc, du coup, nous, c'est l'occasion d'exprimer une solidarité totale donc, avec les peuples et, euh, et de discuter sur la question des réfugiés. La question des réfugiés, c'est pas, donc, contrairement, évidemment, à Macron qui s'en inquiète d'un éventuel afflux, mais même la gauche, comment elle a réagi, vous avez vu, bon, il y a des maires de telle ou telle ville, éconaux, de gauche, qui ont dit, ah, mais nous, on va les accueillir, on va accueillir, en tout cas, quelques familles afghanes, notamment, évidemment, parce qu'il y a un côté un peu sélectif qui est assez, euh, assez nosavons, hein, ceux qui ont coopéré, ceux qui ont aidé l'armée française ou l'administration française, euh, bon c'est la même chose du côté américain ou anglais. Hein. Et donc la gauche qui dit, de tout d'un coup, oui la France c'est quand même une terre d'asile, c'est quand même historiquement des traditions d'accueil, même nous à Bordeaux, hein, on parle de Bordeaux parce que j'en euh, viens mais, euh, mais euh, nous le maire de Bordeaux euh, et toutes les collectivités de gauche à Bordeaux puisque euh, c'est un des rares endroits où le PS a tout en main hein, la métropole, les villes et tout ça le euh, PS avec les écolos ils ont revendiqué ça mais bien sûr qu'on va accueillir des avions alors que tout l'été ils ont passé à expulser les squats, les squats où il y avait dedans les migrants des la chambre et il y a, il y a un niveau qui est cynisme de la gauche par rapport à ces questions-là. Donc ça nous permet de te revendiquer haut et fort. Nous sommes pour l'accueil des migrants l'accueil d'urgence. Mais au-delà de l'accueil des migrants, nous sommes pour la liberté de circulation, la liberté d'installation. Ouais. Pour l'ouverture des frontières, mais c'est pas juste pour faire joli dans le décor, c'est pas juste pour dire regardez, nous on est sympa, on est accueillant. C'est qu'en fait, c'est la seule solution, nous, si on veut un monde solidaire, si on veut un monde euh, autre que celui-là, euh, brutal et euh, même qui est, qu est raciste ou xénophobe, il faut affirmer aujourd'hui, oui, la seule solution, c'est l'ouverture des frontières, c'est la liberté de circulation, c'est la liberté d'installation, c'est l'accueil, c'est mettre en place des structures qui permettent à chacun de pouvoir fuir, oui, la misère, que ce soit la, les dictatures, les guerres ou même la crise climatique, puisqu'on voit qu'il y a des familles aussi en, dehors, en Afrique de l'Est. Bon, mais tous ces problèmes-là sont posés aujourd'hui et donc, cette campagne-là, ça sera l'occasion de le dire haut et fort, de revendiquer ça et de montrer aussi à cette gauche qui n'est pas capable d'aller au bout de ça et de dire « mais oui, la seule solution qui est aujourd'hui réaliste, c'est celle-là ». Donc ça c'est aussi avec fierté et donc au-delà de ça, de, de cette expression de, de solidarité envers les migrants, c'est aussi euh, la solidarité, le soutien à toute la lutte des peuples aujourd'hui dans le monde entier. Et il y a eu pas mal d'exemples avant la crise sanitaire mais il y a aussi encore des luttes populaires euh, pendant la crise sanitaire dans le monde entier et on a envie d'exprimer notre solidarité à toutes ces populations, à tous ces peuples qui se battent contre des régimes ou dictatoriaux, des régimes ultralibéraux qui imposent euh, des politiques sociales comme en France d'ailleurs, avec des inégalités, avec des catastrophes humaines et sociales de plus en plus. Donc là, je pense évidemment à la population algérienne qui se sont battues avant la crise sanitaire et qui continue aujourd'hui. On pense évidemment à Hong Kong, euh, même si aujourd'hui malheureusement c'est plutôt le versant répressif qui, qui est à l'œuvre, mais des luttes très récentes, on en a parlé cet après-midi, des ben, camarades ont raconté, c'est en Colombie, Chili, euh, et l'exemple même chilien, c'est peut-être le plus réjouissant, puisqu'il se passe des choses énormes dans la capacité de transformer la société avec une nouvelle constitution, une convention constituante, et avec l'espoir euh, de peut-être faire une marche arrière par rapport à toutes les politiques ultralibérales, et notamment la remise en question. Euh, dans le monde, même si évidemment ça ne remet pas en cause tout ce qui se passe malheureusement, mais il y a cette possibilité et nous on a envie d'exprimer haut et fort cette solidarité pleine et entière à ces peuples qui se battent et on pense que l'avenir il sera là de ces révoltes contagieuses contre donc des régimes ultralibéraux libéraux, dictatoriaux. Ça a été traité par Marine, c'est ce qu'on appelle la crise climatique, et donc euh, la catastrophe euh, planétaire euh, au niveau des, des gaz à effet de serre, de la pollution, des conséquences désastreuses. Alors on a parlé, euh, on voit qu'aujourd'hui même l'Occident, les pays riches sont touchés, hein, entre les inondations ou les incendies comme en Californie, mais euh, c'est des situations qui touchaient essentiellement les pays pauvres, hein, les pays d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine. Et, euh, et on voit les dégâts du capitalisme. Et donc, face à ça, je ne vais pas redécrire tout ça, mais c'est qu'en fait, euh, la solution, évidemment, et c'est de l'affirmer encore une fois, c'est une politique de rupture. Et donc, ça veut dire aujourd'hui, évidemment, ça a été dit sous la formule sympathique euh, que l'écologie euh, qui n'est pas radicale, ça devient du jardinage. Mais oui, nous, on est pour une écologie radicale, mais pour une écologie anticapitaliste qui rompt justement avec les logiques capitalistes. Et donc, sur la question euh, de l'agriculture, c'est rompre avec le productivisme sur la question de l'industrie, c'est rompre avec l'extractivisme et c'est arriver à discuter aussi d'une politique des transports qui permette justement de, de répondre clairement euh, aux urgences écologiques. Et euh, ce sont des questions qui posent le problème de l'expropriation, de la socialisation, notamment de, de, de, de l'énergie, donc des industries de l'énergie. Parce qu'il n'y a que si y des outils public qui se reconstruit, qu'on pourra maîtriser tout ça, qu'on pourra planifier et donc c'est à la base forcément les questions d'expropriation, les questions d'enlever aux capitalistes des moyens de nuire des moyens de détruire la planète, des moyens de s'attaquer aux populations et donc c'est forcément une logique radicale et donc une, une écologie anticapitaliste et c'est et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à discuter, mais même, encore une fois, en montrant que c'est la seule solution euh, crédible, en fait, aujourd'hui, pour sortir euh, l'humanité et la planète de la catastrophe capitaliste. Vous pouvez, euh... Dans cette campagne, on pourra évidemment entendre euh, tout ce qui est questions sociales. Alors la question sociale en général, on en discute sous la forme d'une répartition des richesses. On voit bien, bon, ça a été décrit, je ne vais pas le redécrire, euh, à l'échelle planétaire, mais aussi dans les pays riches comme la France, on voit les riches ultra riches s'enrichir, et c'est vrai que la crise sanitaire ça les a pas emmerdés d'aller un peu plus loin dans l'enrichissement. Et, euh, et on voit là, un appauvrissement, une précarisation, euh, une dureté de la vie quotidienne, et puis derrière cette dureté de la vie quotidienne c'est des, des violences quotidiennes pour, euh, pour, la plupart, euh, pour la plupart des gens. Donc du coup nous on discute de la répartition des richesses de manière à, à réduire les inégalités mais on sait très bien qu'en fait c'est pas une histoire de, de redistribuer un petit peu, de donner un peu plus aux pauvres et puis d'en prendre un peu aux plus riches. Là aussi au fond c'est la, la question de, de, de qui possède et de, de qui dirige et donc c'est la question encore une fois de, de, de pouvoir et c'est la question là aussi de, de socialisation. Et euh, il faut qu'on l'affirme, qu c'est vrai qu que c'est toujours difficile, vu l'état du rapport de force, on nous dit qu'on en de qu on socialisation, qu'on prend tout en main, tout ça, pas de non, bon, évidemment, ça ne sera pas comme ça, mais il faut affirmer cette perspective-là, et c'est vrai que du coup, euh, nous on pense évidemment au secteur bancaire, il faut que ce soit un monopole public bancaire, euh, sous contrôle des salariés, sous contrôle de la population, mais il faudrait socialiser les secteurs entiers de l'économie, tout ce qui correspond aux besoins fondamentaux de la population, et donc, c'est bien au-delà de la question de la répartition des richesses, c'est la question de propriété qu'on remet en cause, et c'est la question donc de droit de, de décider de cette classe capitaliste, et c'est le fondement même qui permettrait d'aller de, de, de, vers une politique qui soit sociale, et donc qui permet de répondre aux urgences euh, sociales. Et donc, il y a ça, qui après, évidemment, on déclinera tout ça, parce qu'il y a la question des revenus, la question de l'emploi, donc la question des revenus, ben, euh, bon, ça a été retenu quand on avait fait le lancement de la. Quand on a fait le communiqué de presse pour dire voilà, ça y est, on y va, euh, on sera là, machin, euh, alors, ça avait été, euh, par exemple, la un smic à 100 euros, net, Et, euh, ben, nous on le défend évidemment, même si ça s'inscrit dans plein de mesures, mais c'est aussi montrer, c'est aussi oser dire qu'en en fait, euh, on a besoin de vivre savant, et qu'il y a largement les moyens de ça, et qu'il faut que tous les minima sociaux soient à 1800 euros, et que pas que les revenus, c'est la question de la retraite aussi. On dépend de la retraite à 60 ans, même à 55 ans, parce qu'en fait, c'est derrière tout ça la question de la lutte contre le chômage. La question de la lutte contre le chômage, c'est la question du partage du travail, donc c'est aussi la réduction du temps de travail. Ben, c'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on arrive à discuter, parce qu'on s'aperçoit que même la gauche, elle a abandonné. Plein de choses comme ça, plein de revendications comme ça, et que même, y compris dans les syndicats ou dans le mouvement social, c'est pas si simple que ça, des fois, de s'accrocher à ces vieilles bonnes revendications du mouvement envoyé. Et donc, on est vraiment toujours dans ces logiques-là de réduction du temps de travail, de reprendre un peu tout ça, et de rediscuter finalement. De, de tout ce qui peut permettre de, de travailler décemment, de vivre décemment. Donc c'est là aussi encore une fois au-delà de la question de la, de la répartition des richesses, c'est euh, une question de vivre correctement, mais donc de, de poser les problèmes aussi que ça, ça ne peut pas se faire si on ne reprend pas en main euh, des choses dans l'économie, si on ne reprend pas, si on redéveloppe pas les services publics, si on ne remet pas en place des outils publics. Que ce soit la question du transport, la question du logement, la question de la santé évidemment ça a été euh, traité par Pauline tout à l'heure. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on veut mettre en avant, donc ça prend une liste de revendications, mais ça prend une politique de fond, de comment dans notre cœur social euh, se réarme, on retrouve euh, un peu de confiance pour pouvoir se battre sur ces questions-là, et après la question de l'emploi, je, je le disais tout à l'heure, la question de l'emploi, pour nous on a des revendications comme l'interdiction des licenciements, qui nous apparaît euh, basique aujourd'hui, euh, pourquoi Pas Parce qu'on adore le travail, c'est pas forcément ça le cas, euh, et, euh, si on Yeah. Mais c'est qu'en fait, on a un salaire avec un travail et que le salaire, c'est ça qui nous permet de vivre. Donc du coup, évidemment qu'il faut poser le problème de l'interdiction des licenciements, surtout même pendant la crise sanitaire à la limite. parce que la crise sanitaire, elle met en évidence des mesures qui pourraient être prises aujourd'hui, qui auraient pu être prises. Hein, le gel des plans de licenciement, le gel des suppressions d'emploi, sans parler, sans parler évidemment de la nécessité de renforcer le personnel euh, dans les hôpitaux, dans la santé ou dans l'éducation nationale. Mais euh, donc du coup, cette question d'emploi, cette question de licenciement, de ça a été discuté aujourd'hui aussi dans l'atelier. Bon, c'est des choses qu'il faut qu mettre en discussion. Oui, il faut stopper tout ça. Et c'est derrière, de toute façon, la, la question qui contrôle aussi, à la fois des salariés et de la population, c'est la question du pouvoir. Parce qu'en fait, euh, sur la question de l'interdiction des licenciements, c'est refuser le droit à ceux qui possèdent des entreprises de pouvoir nous virer quand ils pensent qu'ils euh, qu n'ont plus besoin de nous. Donc c'est encore une fois cette question du droit, cette question de pouvoir. Et donc derrière, évidemment, c'est la question de la réquisition, c'est la question de, de, de droit politique pour l'ensemble des salariés. Donc euh, du coup, toutes ces questions-là, euh, on a essayé d'essayer de les porter d'un point de vue politique et comment ça correspond en tout cas à des batailles qu'on devrait donner. Voilà, donc euh, je pense que je vais oublier des choses sur ces questions-là. Et, euh, et après, on a un autre, un, un, un autre aspect, on sera là aussi pour ça. C'est, euh, bon, Ariel a parlé tout à l'heure de la question de, de, des lois liberticides. Euh, donc la question des droits, et donc il y a cet aspect là, mais à côté de ça aussi il y a toutes les discriminations, parce qu'en fait la brutalité du capitalisme c'est pas juste un appauvrissement, c'est aussi des droits qu'on perd, c'est des discriminations qui sont en force, et on le voit bien d'ailleurs, et heureusement on le voit finalement un peu paradoxalement des fois, par des réactions, par des mobilisations, et on a un mouvement féministe en France avec MeToo et puis tout, tout ce qui a suivi par la suite euh, ça montre aussi euh, l'urgence de ce côté là, comment finalement des droits se perdent, les inégalités se renforcent et donc heureusement qu'il y a eu un mouvement féministe, il y a plusieurs mouvements féministes ce qu'on appelait la parole libérée qui permet aujourd'hui de montrer l'urgence de ces combats là Mais à côté de ça aussi il y a les, les, euh, tous les préjugés homophobes les violences contre, contre les homosexuels voilà. les, ce qu'on appelle les LGBTI phobes hein, tout ce mouvement là, et là aussi il y a une formidable mobilisation, là je vois voilà, mais il y a eu l'exemple, l'exemple à la mobilisation d'Amarge Fierté récemment à Paris, c'est comment on se construit aussi dans ce mouvement-là euh, un pôle anticapitaliste qui pose le problème euh, du droit, mais bien plus largement que jusqu'à présent, et en, en faisant le lien avec la remise en cause de ce système capitaliste et donc de, cette, de ce système d'oppression, d'exploitation. Hein, qui, euh, qui, qui favorise euh, finalement la, euh, la perte des droits. Donc, du coup, on est, est là-dedans, et c'est aussi pour ces combats-là qu'il va falloir qu'on porte, et, euh, et on sera. Euh, bah, d'essayer en tout cas de politiser le plus possible ces questions-là, et la campagne, ça sera pour nous l'occasion bah, de faire du bruit avec ça, et puis de, de se solidariser de ces combats-là, et puis d'arriver à poser le problème de comment tout ça, ça peut se renforcer. Donc, du coup, bon, euh, je ne vais pas décliner tout le programme parce que ça n'a pas de sens, mais par contre. C'est aussi discuter qu'en fait, euh, cette campagne-là, c'est l'idée en fait, de faire entrer les luttes euh, dans la campagne, c'est de faire, euh, discuter de la perspective des luttes sociales, mais au-delà de la question des luttes sociales, c'est comment, finalement, notre camp. Il peut se réorganiser, il peut se retrouver les forces, retrouver les moyens de se défendre. Et euh, c'est la question d'une perspective euh, qui, est pas, qui est à la fois à plus long terme, mais qui est immédiate. C'est d'arriver à changer profondément le rapport de force dans la société. Et donc du coup, c'est arriver à discuter qu'on a besoin de, de, de prendre nos affaires en main, qu'on a besoin de de la politique nous-mêmes. Et l'élection, c'est pas, pas, pas de dire que voter pour nous, vous allez voir, ça peut être sympa demain. C'est euh, la question d'arriver à, à, à défendre cette idée qu'en fait la seule façon euh, de, de changer les choses, c'est que, que le plus grand passe de la politique s'organise, euh, prend, prend ses affaires en main, c'est les formules qu'on a, mais c'est important et ça passera par là et c'est le lien qu'il y a avec les luttes, mais au-delà de la question des luttes, c'est évidemment la question de comment notre camp social se reconstruit, alors il y a eu des, des interventions qu'on parlait d'exemples, comme euh, les camarades de, de, de TUI, hein, l'agence agence de tourisme qui s'est battue contre un plan de licenciement qui a d'ailleurs gagné en partie euh, au tribunal puisqu'ils ont fait annuler euh, ou fait suspendre le plan de licenciement. Mais euh, il mais y a pas mal d'exemples comme ça où il y a des tentatives de la lutte euh, des femmes de chambre de l'hôpital de l'hôpital de de, de l'hôpital, <rires> De la, de la précarité sur la question même du recrutement, euh, et tout simplement la question de la dignité. Donc il y a pas mal de conflits dans ça qui, qui peuvent donner confiance. Et euh, donc c'est après tous ces exemples-là. De, qui montrent des résistances, comment on peut euh, organiser, faire converger, euh, faire coordonner. Et donc, c'est la question, ben, finalement, de, de comment on peut retrouver un poids politique, comment on peut remobiliser, comment, finalement, notre camp peut re se redevenir une force sociale et politique. Et cette campagne-là, ça sera, en fait, euh, euh, peut-être un des aspects essentiels il me reste cinq minutes, mais j'ai quasiment fini. <rire> mais, euh, voilà, et donc, du coup, ben, euh, ça ne sera pas... Euh, c'est difficile pour nous parce qu'il y a beaucoup d'hésitations. Je reviens sur ce que je disais au début. Mais, euh, mais on sait qu'on a, en, en fait, on n'a pas d'autre solution que, que d'aller à fond, de se dire mais bien sûr qu'on a tout à gagner, que ça peut basculer, qu'à un moment donné, il peut y avoir des changements profonds euh, dans l'ambiance, dans la société. On, a, on le voit dans d'autres pays. Euh, on a vu avec le, le surgissement de, du mouvement des gilets jaunes. Hein, C'est des choses qui nous surprennent. Et à un moment donné, les colères, elles éclatent. Et, euh, et il se passe des choses énormes. Et alors évidemment, à chaque fois que des mouvements apparaissent, il y a une sorte d'enthousiasme, on se dit ça y est, ça va le faire, après ben, c'est pas si simple que ça. Comme aujourd'hui, en ce moment, il y a une mobilisation euh, qui est très particulière, parce qu'elle part d'une colère qui est, qui est légitime par rapport au mépris euh, du gouvernement Macron, hein, qui, qui prend les gens pour des cons, et notamment sur la question du pass sanitaire, puisqu'en fait la crise sanitaire se traduit évidemment par des répressions supplémentaires. Euh, on voit bien que c'est pas si simple que ça parce que c'est Pauline qui en a parlé mais euh, évidemment que nous on est contre le pass sanitaire et qu'on est euh, justement pour une contestation de, de, de, de ce pass sanitaire là mais on veut aussi poser le problème collectif que la santé c'est pas juste un problème individuel c'est pas je fais ce que je veux, je vaccine si je veux, si je, je vaccine pas si je veux pas c'est euh, comment on peut poser le problème collectivement, comment la question de la santé, et comme toutes les questions, c'est des questions collectives, des, où les uns et les autres sont concernés, et donc c'est d'essayer de construire cette mobilisation-là en s'appuyant sur la colère, mais en essayant de, de montrer que finalement, euh, la perspective, c'est à l'opposé des logiques individualistes, c'est à l'opposé même de tout ce qui peut être complotisme, où on le voit même dans les manifs aujourd'hui, euh, avec euh, des préjugés antisémites, des, des pancartes qui sont dégueulasses, enfin, voilà comment on fait ça, comment on gère ça Et donc c'est vraiment que le problème de, du réveil de notre camp social sont des bases, on va dire progressives, sont des bases sociales et, et sont une révolte contre la société avec des aspects collectifs. Ben, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à construire. Donc on sait bien que quand il y a une mobilisation, c'est jamais très simple, mais euh, en tout cas nous les militants, ne lâche pas, et c'est cette idée ouais, qu'effectivement, a un moment donné les choses vont se passer, et nous, il faut qu'on les prépare, il faut qu'on les organise, et de ce point de vue-là, une campagne électorale, elle ne peut que aider à amplifier tout ce qu'on peut dire au quotidien, elle ne peut aider à faire entendre encore plus fort la révolte, à faire entendre encore plus fort ce besoin de dignité et de bataille sociale, de lien collectif, de coordination, de solidarité. Ben, c'est ça qu'on va essayer de faire dans la campagne, en sachant, et je finis là-dessus, que la campagne électorale sera pas du tout déconnectée de notre activité quotidienne. Et évidemment, c'est quelque chose en plus d'une certaine manière, mais on va dans les luttes, partout comme on fait d'habitude, mais avec cette, cette idée que la campagne électorale pourra nous aider à peser un peu plus dans la période qui vient. Bravo